Il n'y a pas d'urgence à fermer cette usine de Binteler à Nijmegen, et aucun de nous n'a compris la précipitation de votre direction à vouloir fermer cette usine. Nous avons obtenu hier trois choses au terme des, des négociations avec euh, la direction. Nous avons d'abord obtenu d'enfin pouvoir avoir accès au dossier du repreneur, au dossier de mutares. Sachez que ni l'État ni la région jusque-là n'avons eu l'autorisation, le droit de pouvoir mettre notre nez, notre nez dans ce dossier et regarder comment nous, avec nos propres outils de la puissance publique, on pouvait venir améliorer le dossier du repreneur. On a obtenu une deuxième chose hier, c'est que nous puissions mettre autour de la table Stellantis, Bentelef et Huitares pour voir comment dans les prochains programmes qui vont sortir de chez Stellantis, qui concernent notamment la 3008, la 5008, comment Bentelef pouvait se positionner et ça, ça sortira dans deux à trois mois. Donc il n'y a pas d'urgence et surtout pas d'urgence à fermer cette usine. Et puis nous avons enfin obtenu ce que la direction de BENTELER nous avait refusé le 22 octobre dernier, c'est que nous puissions, avec l'Agence économique régionale, lancer une autre, une nouvelle prospection pour tenter de trouver des repreneurs à, à cette usine. Mais je le disais tout à l'heure et je le redis, il y a quand même un loup, puisque quand hier, j'ai dit à la direction de mais quand bien même vous fermiez le site de l'hygiène, le groupe Teller demeure titulaire des contrats de Stéantis. Nassou, ici présent, euh, qui vous représente, l'ensemble des salariés qui sont mobilisés autour de cet outil de travail, les élus qui se sont rassemblés autour de cette mobilisation, parce qu'il s'agit bien sûr d'emplois, mais aussi de territoire, d'un territoire c'est une âme, une histoire, une géographie, des gens qui y travaillent, qui y vivent. Pendant 20 ans, la France des petites villes, des ruraux qui étaient très industriels, a perdu beaucoup de sa substance économique. Et aujourd'hui, quand nous traversons nos pays natals, nos, nos régions, et je suis moi-même né en Bourgogne, dans la Nièvre, je sais à quel point nous vivons ça comme un couteau planté dans le cœur tellement nos industries nous avons donné nos clés à d'autres qui sont allés installer nos usines ailleurs. La bataille du Made in France est une bataille qui est politique, elle est économique, elle est culturelle. Ça veut dire que c'est une société qui défend ses outils de travail. Moi je voudrais dire ici que lorsque la direction de Bentley vous a demandé des accords de compétitivité vous avez été au rendez-vous, vous les avez acceptés. Vous avez accepté les modifications de conditions de travail, de temps de travail. Vous l'avez fait pour améliorer la performance et répondre aux demandes de vos clients, de vos donneurs d'ordre, de ceux qui aujourd'hui s'appellent Stellantis, Renault et Volvo. Vous avez ici un outil industriel de haut niveau technologique, dans des savoir-faire de la métallurgie qui sont rares. Ce sont là des investissements par ailleurs récents. Vous avez des machines nouvelles et récentes ici qui travaillent. Et vous avez une filière automobile complète qui s'appelle finalement du constructeur euh, euh, à l'assembleur jusqu'au sous-traitant de rang 1 que vous êtes en passant par les sous-traitants de rang 2, 3, 4. Quand on perd un établissement comme celui-ci avec les emplois, les dégâts sur le territoire les difficultés de reconversion et tout ce que tout le monde a connu dans nos régions de Avalon, SKM, Joigny et tous les autres, et nous pourrions continuer la litanie euh, triste de la désertification industrielle, on sait les conséquences et surtout pour les sous-traitants de rang 2, de 3, de 4 qui alimentent votre usine. Il y a là aujourd'hui une responsabilité politique de premier plan qui est celle et qui repose sur les épaules du gouvernement. Je suis venu ici solennellement comme militant du Made in France depuis des années. Je l'ai fait lorsque j'étais ministre de l'économie au gouvernement où nous avons réussi à sauver avec l'aide des constructeurs dans la solidarité et l'entraide de toute la chaîne industrielle de la filière automobile avec le soutien des pouvoirs publics et des régions et particulièrement ici c'est la région Bourgogne nous avons réussi à défendre, sauver, remettre sur les rails des outils industriels. Donc c'est possible. Il faut donc qu'il y ait aujourd'hui une prise en main de ce dossier au niveau national. Et on ne peut pas dire, comme M. Macron le dit tous les jours, qu'il faut réindustrialiser le pays en le laissant de l'autre bout se désindustrialiser. On veut des relocalisations bien sûr, mais on veut d'abord éviter les délocalisations. Parce que cette usine, si elle n'est pas défendue, elle part en morceaux entre l'Espagne, le Brésil et la Chine. Ce qui est inadmissible s'agissant d'entreprises françaises, de constructeurs français qui sont les donneurs d'ordre et qui sont volontaires à chaque fois qu'un gouvernement le demande pour trouver des solutions sur les volumes, sur les prix, sur l'outil de travail, la pérennité de l'approvisionnement. Est-ce que vous croyez qu'il est raisonnable dans le monde actuel d'aller faire travailler à 10 000 kilomètres des usines pour approvisionner son chaud Est-ce que vous pensez que ce n'est pas mieux au regard de ce que ça coûte de transporter, d'aller fabriquer de l'autre bout du monde, de faire revenir et ici de l'Assemblée euh, euh, en France, est-ce que vous croyez que ce n'est pas préférable d'assurer l'approvisionnement de nos usines et de garantir la souveraineté et l'indépendance industrielle de notre pays C'est pourquoi le Made in France est un sujet politique. Voilà. Et je vais vous dire, je demande ici devant l'ensemble des médias rassemblés s'ils veulent bien se donner la peine de filmer. Je demande au gouvernement de prendre ce dossier en main et de régler le problème de la succession de Bentler. De le faire en connivence, en liaison avec les constructeurs, avec les collectivités locales ici présentes, et l'ensemble de ceux qui sont aujourd'hui attachés à cet outil de travail. C'est comme ça qu'on règle les problèmes, et c'est comme ça que c'était réglé dans le passé, et ce sera toujours réglé dans le futur. Donc il va falloir utiliser le pouvoir politique pour intervenir sur le champ économique. Ce n'est pas une honte. C'est comme ça, dans un pays où, paraît-il, c'est quoi qu'il en coûte. Eh quoi qu'il en coûtera, M. Macron, il faut que Bentler-Migène reste active et au service de la filière automobile française. Vive Bentler-Migène, vive le Made in France, vive la République et vive la France. Yeah. yeah. Le monde. I Et un peu l'avant, et aussi maintenir l'entreprise ouverte, puisque c'est ce qui est Je permets une entreprise comme celle-ci, qui est une des dernières entreprises du bassin d'emploi, et puis une catastrophe qu'il absolument la trouver. Et de ce on a pu avoir comme retour des... comment, du CSE et des expertises qui ont été demandées par le CSE de Ben il y aurait les moyens, il manque simplement la volonté de l'entreprise pour maintenir ce site. Le rapport de force, c'est la volonté. Le choix politique, le choix politique veut le faire aussi. Il n'y a pas la volonté, c'est un choix politique. Il faut de l'argent, pour toi les faire Pour gagner y un peu plus Tu as de coquille, il y des familles, pour que ça te si Nous sommes tous réunis ici les élus, nous faisons groupe avec vous, derrière vous pour que vos revocations puissent aboutir. Depuis hier nous avons réussi à faire bouger les lignes toute une matinée de discussions avec les donneurs d'ordre, le repreneur, le groupe Peugeot et l'après-midi avec les parlementaires, avec le département, avec les élus intercommunalités Nous avons bougé les lignes, de ben l'air, nous avons demandé à ce qu'ils reviennent à la discussion, nous avons obtenu que soit réouvert le dossier. Nous n'acceptons pas, je dis bien, nous n'acceptons pas tous ensemble que ce dossier soit bradé, que le savoir-faire de Migène, de Lyon, de France repart en Espagne, c'est intolérable. Nous demandons à ce que les constructeurs réinjectent dans notre économie locale. Ce dont nous avons besoin pour que vous puissiez travailler, pour que vos familles puissent vivre. Vous avez une technologie remarquable, vous avez un savoir-faire, nous sommes à vos côtés. Groupez, regardez, derrière mon front de mairie unis, les élus, nous ne lâcherons rien là avec vous. Nous serons à vos côtés régulièrement. Madame la présidente de région, aujourd'hui, les cas ministres sont ici de chocho. Nous en discutons. Nous avons lancé un appel au président de la République pour qu'enfin, le territoire d'industrie tout seul puisse être industrialisé. Nous devons forcer les constructeurs à remettre de la commande dans une unité en France. Il n'y a pas que budget qui est en jeu. L'ensemble de l'économie automobile est en jeu. Merci pour cette petite arrêt devant la mairie. Je vous réitère le soutien ineffectif de l'interprétation du noir de toutes les communes qui la composent, de toutes les communes du Jovignac et du Bridonnais. Nous sommes unis à vos côtés pour faire plier votre direction. Merci. Merci. Le député va vous dire un mot. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voudrais vous dire que c'est tout le département de Lyon qui est aux côtés de Michel, aux côtés des salariés de Bentler, aux côtés de leurs famille, aux côtés des élus locaux. Et c'est un front commun aujourd'hui qui s'est créé dans le département au-delà de toutes les différences politiques pour faire en sorte que le territoire de Lyon, qui est un territoire rural, et qui a subi, euh, au cours de l'histoire récente, la plus grande hémorragie sociale avec euh, l'exode rural, une hémorragie euh, qui s'est déroulée dans le silence. Aujourd'hui, on nous dit que eh bien, la France ne peut plus être un pays euh, industriel, alors que le discours officiel, c'est au contraire, de réindustrialiser le pays. Il faut absolument... Que à chaque fois que nous en avons l'occasion, avant d'inventer l'arrivée d'une usine sur le territoire, il faut faire en sorte que celle qui s'y trouvent eh ne soit pas déménagée. Aujourd'hui, l'industrie automobile souffre et singulièrement les équipementiers, les sous-traitants. Le risque majeur que nous courons dans ce domaine, il est le suivant, eh c'est que le jeu de domino se mette en place, à partir d'un château de cartes qui commencerait à s'écrouler et qui verrait de proche en proche l'ensemble des équipementiers de ce secteur disparaître du territoire national, c'est inacceptable. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui eh nous sommes à vos côtés pour défendre l'industrie du département. Je sais que parmi vous, il y a une délégation de RKS, SKF, Avalon que je salue particulièrement. Au plus haut niveau de l'État, et j'en appelle, et c'est ce que je ferai tout à l'heure en vous temps dans quelques minutes, c'est la raison pour laquelle je voulais absolument rejoindre la fin du cortège pour vous faire cette annonce. Je rencontrerai à la fois Bruno le Maire et sa secrétaire d'État Agnès panier vilaché pour leur dire que les décisions qui ont été prises dans l'est de la France doivent pouvoir s'appliquer que droit. On doit pas. On a les l'âge, on n'est pas de sauvage à des nous ce qu'on veut, c'est tout du travail. Yeah, you Euh, C'était la dernière grosse de tirer un je Parce que des de, de avec des morceaux de courage, d'humanisme, des sans médaille, pour stopper les épaules je ne sais de je ne sais pas, ne sais pas, de pas, je ne personne ne choisit pas, je ne sais la je je je Des cancers, des démences, j'ai vécu la violence, des passions dans l'impatience, j'ai vécu. Maintenant, euh, au moins tout le monde sait qu'on va pas lâcher et que s'il faut, on restera là un bon moment, c'est sûr. C'est important d'avoir le soutien de la population Effectivement, c'est important parce qu'on euh, ne se, se rend pas toujours compte, hein. on vient essayer, on vient travailler tous les jours, on voit pas les commerçants forcément tous les jours, mais on se rend compte qu'ils qu nous voient passer, qu'ils nous connaissent. Au final, c'est ça le but d'une ville comme chez nous, c'est que tout le monde se connaisse, tout le monde se, se côtoie. Et quand on a besoin de des gens, ils sont vers nous et on sera là aussi ça. veut dire aussi que ça à aller, ça veut dire aussi que si demain le pour ferme, ça va aussi les conséquences. Forcément, forcément, hein. on est un peu plus de 400 dans la boîte. On va tous chercher nos pains, nos cigarettes, nos pains au chocolat, nos croissants le matin. Donc ouais, forcément, ça risque d'avoir un impact heureux. Et c'est avant tout ce qu'on ne veut pas. Ça c'est bien. Merci beaucoup. Merci, merci. Au Oh, let's go here. Carline, la faute est cachée! Carline, il est interdit de draper, s'il vous plaît! Il fait gérer de la Let's look the this! Let's Euh, un petit effort encore, un petit guerre, non non non non, non, non, non, non à la fermeture, non, non, non